Ce qui intéresse le visiteur d'un territoire, c'est d'avoir une information à jour, complète et précise. Ce qui intéresse les acteurs du territoire, c'est de maîtriser la donnée du territoire et pouvoir agir. C'est aussi un enjeu collectif, l'information s'appuyant sur des données libres, accessibles à tous. Comment faire il est possible de s'appuyer sur OpenStreetMap, un bien commun numérique, la plus grande base de données d'informations géolocalisées. Cela nous permet de changer de perspective. On ne regarde plus le terrain de la même manière, mais on voit les données, on voit la connexion avec le numérique. C'est collectif. Tout le monde peut participer, comme avec Wikipédia. À ce jour, un million de participants ont rassemblé près de 6 milliards de données. Ici le point d'eau, ici les toilettes que je peux ajouter et décrire précisément. Ici le parking vélo, ici le point de tri, mais la donnée a déjà été ajoutée par le CITCOM, l'opérateur régional. Le rôle de Territoriaux est de vous accompagner pour rassembler ces données en rejoignant la communauté d'OpenStreetMap, apprendre à contribuer, à co-valider les données et développer des outils multimédia. Et maintenant, rendez-vous à Saint-Paul-les-Dax pour voir comment on peut se travailler un projet orienté Open Data. L'Open Data, c'est pas facile. À ce jour, seuls 10% des collectivités territoriales de moins de 100 000 habitants ont réussi à opérer un projet. L'intérêt de la cartographie et de ces projets de cartographie avec OpenStreetMap, ça va être de fournir une destination concrète pour la donnée et une motivation pour les équipes. Prenons l'exemple des parkings vélos. La donnée OpenStreetMap va apporter des informations telles que le nombre de places, le type de rack, si c'est couvert pas couvert, qui vont venir compléter de la donnée Open data de la ville qui souvent est un peu plus administrative. Au final, qu'a gagné la ville de Saint-Paul-les-Dax avec ce projet Des données précises permettant de réaliser une carte très détaillée que je vous invite à explorer, une rencontre avec des contributeurs OpenStreetMap du territoire dessinant une nouvelle forme de partenariat public bien commun numérique, une capacité d'action qui s'est illustrée pendant le Covid puisque la ville a été en capacité de produire une carte des endroits ouverts, fermés en s'appuyant sur une dynamique qu'il y avait dans OpenStreetMap, et puis une assez jolie visibilité institutionnelle puisque tout ce projet a permis à la ville de gagner le prix Open Data France 2019, et également être un des premiers territoires numériques libres dans les landes, complétant ainsi son, son action sur les logiciels libres.